Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'édition 2022 des 24 heures moto qui se disputera au Mans sur le circuit Bugatti les 16 et 17 avril. Qui sera au départ Bien sûr, les forces en présence avec quel starter officiel Quel programme d'animation Réponse dans les prochaines minutes mais... Dès à présent, quelque chose nous dit que le plateau de cette 45e édition des 24 heures Moto sera remarquable. Bien sûr, nous interrogerons des pilotes, des team managers, savoir comment les équipes se préparent pour la course. Mais dans l'immédiat, c'est un échange question réponses avec l'organisateur, les fédérations, le promoteur du championnat du monde aussi, auquel nous vous convions. Retrouvons tout de suite Pierre Fillon, le président de la CO. Bonjour Pierre Fillon, Bonjour. très bonjour. heureux de vous retrouver, et puis on va le dire, ça y est, c'est le retour du public après deux années à huis clos, et de belles animations au programme. Oui, c'est un grand bonheur de retrouver notre public, c'est vrai qu'on a fait deux années à huis clos, il fallait le faire pour maintenir tous nos teams en activité, mais voilà, maintenant j'ai envie de dire retour à la vie presque normale, donc qui dit retour du public dit effectivement des animations autour de la course, on va retrouver nos concerts le vendredi et le samedi. On va retrouver dans le village une fan zone, une kit zone et beaucoup d'autres animations. Donc euh, tout est là pour avoir une, à nouveau une belle grande fête de la moto. Que pensez-vous du euh, plateau de cette 45e édition 52 motos au départ. Ouais. Donc c'est un, une belle grille compte tenu de, de la situation actuelle. Je crois que ça me prouve aussi qu'on a bien fait de, de maintenir ces 24 heures malgré le huis clos. Mm -hmm. Après, on va avoir de, nos six marques, nos six grandes marques sont là, euh, des teams privés de, de très haut niveau. Ouais. Euh, de belles bagarres en EWC et en Superstock. Donc voilà, je crois que tout est là aussi pour avoir une course à suspense. Mmh. Si on sait que le Mans, c'est jamais gagné d'avance. Pierre Fillon, 45e édition, chiffre 45. Ça montre encore une fois tout l'attachement que la ceo porte à la moto. Oui, Bruno. Je pense que le, le chiffre 45 parle de lui-même. Euh, la moto est tout aussi importante que l'auto euh, à la CIO. Euh, il y a beaucoup d'événements beaucoup moto qui ont lieu, donc les 24 heures qui, sont, qui ouvrent traditionnellement la, la, la saison sportive de la CO. Après on aura le Grand Prix moto et d'autres mmh. épreuves moto. Beaucoup de clubs qui viennent rouler sur le circuit, oui. l'école de pilotage. Euh, voilà, donc un, un attachement important pour la moto et une nouveauté que le public n'a peut-être pas encore vue, ah. euh, puisque nous avons maintenant un corner moto euh, au musée avec ah oui. de très, très, très belles pièces. Donc voilà, je vous invite à venir pendant les 24 heures moto, voir ce corner. Absolument, le, le détour s'impose. Merci beaucoup Pierre Fillon, président de la SEO. Mais ce que l'on va faire ensemble, Pierre Fillon, c'est nous intéresser au regard que porte la Fédération internationale de motocyclisme, bien sûr sur les 24 heures moto, mais aussi sur la montée en puissance du championnat du monde. Et nous allons le faire avec le président de la FIM, Roré Viegas. Bonjour, Roré Viegas. Après deux années compliquées, la compétition moto retrouve son public. C'est un soulagement pour vous aussi Oui, c'est vrai. Après deux années extrêmement difficiles, on a dû faire des championnats et des courses malgré le Covid sans public. Maintenant, heureusement, les choses vont beaucoup mieux et on va avoir, je dirais, les selles des courses avec nous. On aura le public. Pour cette incroyable saison du Championnat du Monde d'Endurance. Jorge Viegas, il y a trois championnats vitrines. Comment vivez-vous la montée en puissance du Championnat du Monde d'Endurance Moto Moi, Je suis très content que le Championnat du Monde d'Endurance euh, se développe. On a un promoteur qui est très ambitieux et on, on, on gagne du terrain au MotoGP et au Superbike. Parce qu'on a tellement de, de teams officiels, de bons pilotes, des courses fantastiques que je ne peux plus être content de cette montée en puissance de, de l'endurance. Le Mans, qu'est-ce que ça représente au niveau international les, les 24 heures du Mans, bon, bah c'est la course. C'est la course du championnat du monde d'endurance. C'est l'épreuve phare. Tout le monde veut y être, tout le monde veut la gagner. Moi, j'y serai. Et je m'attends à une course palpitante, comme c'est d'habitude, la, à l'arrivée, il y a plusieurs qui peuvent gagner. C'est ça l'endurance, c'est ça les 24 heures du mois. Merci beaucoup, Roré Viegas, président de la FIM, et à bientôt au Mans sur le circuit Bugatti. Les 24 heures moto, convenons-en, c'est un événement majeur et même très rassembleur dans le paysage motocycliste français. Parlons-en avec Jean-Marc Dénu, qui est vice-président de la Fédération française de motocyclisme. Bonjour Jean-Marc Denuch. Bonjour Bruno. Quelle importance revêtent justement les 24 heures moto pour la FFM Alors je voudrais tout d'abord dire que nous sommes très très heureux à la FFM, de, après deux, deux années un peu compliquées, ouais. de, de voir que les 24 heures moto vont retrouver du public. Ça c'est le premier point. Deuxième point pour la FFM, euh, parmi les courses sur circuit, euh, il y a trois épreuves qui se distinguent des autres, qui sont en quelque sorte en haut de la hiérarchie. Et parmi ces trois épreuves, les 24 heures motos font incontestablement partie de, de ces épreuves avec le Grand Prix de France et, et, et aussi le Bol d'Or. Je dois dire aussi que euh, la France est... Est le pays de, de, de l'endurance. Euh, l'endurance les... est née dans, dans les, au début des années 20. On a fêté un siècle d'endurance. Et euh, ça serait une palissade que de dire que l'ACO et les circuits du Mans sont mmh, aussi mmh. le berceau de l'endurance. Ouais. Donc, évidemment, pour toutes ces raisons, euh, bien évidemment, la FFM est, est soutient les 24 heures moto, évidemment, et euh, sont très heureux de constater que cette épreuve tire vers le haut toute la discipline de sport moto. Jean-Marc à, à titre personnel, on vous imagine très attaché à cette épreuve alors, effectivement, vous ne croyez pas si bien dire parce que euh, évoquer les 24 heures moto, c'est pour moi beaucoup de, de souvenirs, ça ravive beaucoup de souvenirs et, et d'émotions aussi. Il y a exactement 44 ans, en 1978, la CEO organisé les premières 24 heures moto. Et sous la houlette du président de l'époque, Raymond Goumès, du directeur général, à contact avec Jean-Pierre Moreau, nous avons donc mis sur pied cette première édition. Euh, en... en, en en introduisant une, une nouveauté qui était de faire confronter sur la piste des motos prototypes avec des mmh. motos qui étaient issues de la, de la production courante. Parce qu'avant, une course d'endurance, c'était qu'avec des prototypes, même si tout, tous n'étaient pas des prototypes. C c Alors, cette, ce, ce, ce concept qui paraît banal aujourd'hui, et eh bien, à l'époque, c'était vraiment une nouveauté qui a, pré, qui, a, qui a fait prendre un virage important à l'endurance. D'ailleurs, la FIM ne s'est pas trompée, parce qu'elle euh, a créé, euh, sous le nom de Super Sport, un championnat de, du monde de vitesse qui existe toujours. Et euh, en endurance, eh bien, cette catégorie issue des, des motos de perdure toujours. Avec, ce sont les stocks. Sport qu'on va découvrir tout à l'heure dans, dans la liste des engagés. Jean-Marc Denu vous y avez fait allusion, mais c'est vrai que le plateau des 24 heures moto et, et de l'endurance semble finalement chaque année de plus en plus élevé, de plus en plus relevé. Il y a de la qualité. Un regard, un décryptage sur cet heureux constat alors, effectivement, vous avez raison, tout à fait raison de le souligner, le, le niveau général des 24 motos et du championnat du monde d'endurance ne cesse de progresser. Et à, à cet égard, je voudrais, dans cette quête de, de l'excellence, je voudrais saluer la performance du Cert qui n'est pas très loin d'ici, et qui, pour la deuxième année consécutive, après son rapprochement avec le team Yoshimura, à euh, remporter le, le titre de champion du monde. Je remarque aussi que, que euh, bon nombre de teams permanents, enfin, il y a de plus en plus de teams permanents, mmh, et sans ouais. dévoiler euh, la liste qui, dont, dont on va parler tout à l'heure, je remarque qu'entre 55 et 60 des, des teams euh, de, sont des teams permanents. Euh, alors en fait, le, le défi de l'endurance consiste surtout à, à, à regrouper dans une même épreuve. Des, euh, des teams permanents et des teams privés. Et euh, le défi consiste naturellement à ce que les teams privés puissent s'élever en, en performance pour arriver le plus, le plus proche possible des teams officiels et des teams permanents. D'ailleurs, la réglementation y aide bien puisque, à titre d'exemple, euh, il y a quelques années, le, euh, le, le chiffre était de 115% entre les meilleurs qualifiés et le moins, moins bon qualifiés. Oui. Actuellement, aujourd'hui, il est de 108%. Donc cette élévation du, euh, du niveau général euh, vers la performance de, euh, des, des, des motos d'endurance, évidemment, euh, contribue à rendre cette discipline plus, plus, de plus en plus attractive. Euh, D'ailleurs... Euh, je crois que les spectateurs et les téléspectateurs ne s'y trompent pas. Mmh. Et je veux dire un mot à ce sujet, c'est que euh, certes, euh, les, les courses de le championnat du monde est retransmis par la société Eurosport, mais euh, rien de nouveau, si j'ose dire, de venir humer ouais. sur le terrain euh, <rire> cette. cette... Cette odeur particulière voilà. de, de, de l'endurance, qui est aussi une fête. C'est une course, évidemment, qui compte pour un championnat du monde, mais c'est aussi une fête de la, de la moto. Et vous le soulignez remarquablement. Merci beaucoup, Jean-Marc Denu, vice-président de la Fédération française de motocyclisme. Et vous saluerez naturellement le président Sébastien Poirier. Mais vous l'avez mmh. dit, c'est vrai, l'endurance moto, c'est une formule qui fonctionne. Il y a des constructeurs, il y a des teams privés de très haut niveau, il y a des pilotes de notoriété. François Ribeiro a forcément beaucoup de choses à nous dire sur cette dynamique. De l'endurance et en même temps sur la contribution des 24h Moto. Bonjour François Ribéraud, salut Bruno, directeur de Discovery Sports Events. Bon, oui, les 24 heures Moto ouvrent le championnat. Voici tout d'abord le spot promo officiel des 24h Moto 2022. François je le disais, les 24 heures moto ouvrent le championnat, hâte d'y être. T'as raison qu'on a hâte. <rire> Déjà, ça fait six mois qu'on n'a pas couru, oui. donc euh, bah, c'est long. Mais, euh, mais, mais surtout, euh, je devrais pas dire ça parce qu'on a un groupe média. Alors on vient, on, on vient de passer deux ans en gros euh, derrière la, devant une télé, mm -hmm. parce que c'était le seul moyen euh, d'interagir avec la course. Mais la, la télé, c'est quand même mieux en vrai ouais. euh, et là cette année euh, bah, on a tous les ingrédients on a on a l'ouverture du championnat on a la date euh, habituelle des 24 heures moto on a une super grille et on peut y aller on peut y aller ouais. donc euh, ouais tout ça ça me fait dire que effectivement je, je on est tous dans les starting blocks et que on a, on a passé beaucoup de temps dans l'hiver à, à parler euh, aux pilotes aux teams euh, tu as vu qu'il y avait eu euh, un gros mercato, on va dire. <rire> Comme vrai. jamais. Ouais. Vrai, rarement. C'est vrai. Euh, prof, très que, que c'est une grille qui est assez, qui est assez dynamique. Mais, mais effectivement, ce qu'on a senti des teams et des pilotes, c'est un, un, une, une impatience, un, un enthousiasme de, de, de, de, de redémarrer la compétition, mais de surtout... Euh, de ne plus courir devant des, des tribunes vides et de plus, je sais pas toi, mais moi, euh, être devant ma télé avec un masque et regarder le sport, j'en oui. voilà, peux plus. J'ai envie, de, de, de, envie de, de revoir la... La pit lane avec l'autograph Session complètement folle. Voilà. J'ai envie de te voir faire chanter la Marseillaise, la Marseillaise euh, oui. au départ. C'est ça, ça l'endurance, c'est ça les 24 heures bon. de moto, c'est ça vraiment. François Ribeiro, un des euh, moments forts forcément de cette année 2022 du championnat sera euh, autour de la renaissance de la course des 24 heures de, de Spa, bien sûr en Belgique. Ça va faire trois courses de 24 heures dans l'année. C'est bien sûr euh, une fierté pour vous j'imagine et pour tout le monde de sacrés défis à relever. Ouais, c'est on y était euh, on y était il y a quinze jours à Spa, on y va assez régulièrement et je pense que euh, la, la communauté des, des motards ne se rend encore pas compte ce que, ce que Spa est en train de faire pour mmh, la moto. Oui. C on a vu des vidéos les travaux C'est gigantesque. C'est gigantesque. Voilà. Je connais aucun circuit au monde qui est en train de faire plus d'efforts pour accueillir des courses de moto et accueillir les, les motards dans des bonnes conditions que, que ce qu'est en train de faire Spa. C'est gigantesque. Le nom Spa est magique et je sais qu'entre Spa et Le Mans, il y a des relations très fortes, toujours historiques, et que, que, que l'endurance fait, fait vraiment partie de, de l'ADN des, des deux circuits. Donc avoir trois courses de 24 heures, euh, le Mans, Le Bol au Castellet et, et Spa, c'est magique dans un calendrier, ça veut dire que c'est un vrai, et ça correspond à peu près à ce qu'on avait annoncé, euh, si tu te rappelles, euh, quand on est arrivé dans ce, dans ce, dans ce, dans ce championnat en, en 2015, on n'avait pas caché qu'on voulait faire euh, plus de courses de 24 heures, des courses difficiles, mmh. des courses qui sont un challenge pour les pilotes, un challenge pour les teams, un challenge technique, sportif, mais aussi une expérience... Euh, pour, les, pour les spectateurs. Donc euh, là, on va arriver à le faire. Les travaux sont à l'heure. Euh, ils vont délivrer la piste euh, avec un, un, une homologation et on va pouvoir faire les premiers tests officiels pour tous les teams euh, au mois de mai. Euh, c est, c est, on a beaucoup d'impatience. Euh, et est, On est dans une zone géographique où les fans de moto... Euh, du nord de la France, de l'est de la France, euh, du Benelux, de l'ouest de l'Allemagne, de la Suisse, qui ne viennent pas nécessairement mmh, ouais. au Mans parce que c'est loin. Ils ne viennent même pas d'ailleurs au Grand Prix moto. Mmh. Euh, euh, ils viennent encore moins au Boulder. Euh, donc il euh, y, y a un bassin de, de population qui est, qui est phénoménal. 200 ouais, km ouais. autour de Spa, tu as, ouais. as 60 millions de personnes. Donc, euh, je, je, je, on est, on, je sais que ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts, mmh. mais, euh, mais, mais, ce mais vraiment ce qu'on promet, c'est une belle édition, euh, à une belle date, début juin. C'est aussi presque les seuls styles d'été, donc, oui, euh, donc normalement, j'espère qu'on devrait avoir des conditions assez clémentes. Et, et, euh, et, et là aussi, effectivement, on sent une belle impatience des, des, des teams et des, et des coureurs. Mais j'ai une autre bonne nouvelle. Allons-y. <rire> L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on était au téléphone il y, a, il, y a, il y a trois jours avec les gens de Suzuka. Ah oui. Et que le gouvernement japonais a accepté de, de relâcher la, euh, la quarantaine à l'entrée mmh. au Japon. Euh, ce qui veut dire que pour tous les... Les gens, les Européens qui ont euh, trois doses, ils vont pouvoir rentrer au Japon sans, sans passer par la case quarantaine, ce qui veut dire qu'on va pouvoir tenir les 8 heures de Suzuka sans aucun problème. C'est en effet une bonne nouvelle. François Ribeiro, bien sûr, dans ce championnat du monde d'endurance CWC et bien sûr aux 24 heures moto, il y a des constructeurs, il y a un casting pilote qui est finalement inédit là dans la perspective de, de ce championnat 2022. Toujours plus de qualité, ça s'explique mmh. comment euh, C'est une bonne question, il faudrait demander, euh, il faudrait demander à Damien Saulnier, euh, je, je suis sûr que tu vas le faire. Euh, C'est sûr que le niveau monte. Oui. Euh, le niveau monte, la qualité de la grille du championnat monte d'année en année. Euh, ça a souvent, ça a pendant longtemps été une histoire japonaise entre les quatre marques. Euh, BMW a gagné sa première course, la dernière de la saison 21, pour 37 millièmes. Donc... Euh, moi je pense que maintenant BMW est au niveau oui. de gagner au Mans et je te, je te, je te garantis que c'est il, il, vraiment euh, oui, un bon objectif bien. prioritaire pour eux. Et puis quand tu regardes le line-up euh, et les efforts euh, de, de, de, que fait Ducati derrière, bah, je me dis que Ducati est probablement en train de se mettre dans la trajectoire dans laquelle était BMW euh, ces dernières années mm -hmm. pour le prendre l'endurance de plus en plus sérieusement. Euh, et, euh, et essayer de, de se rapprocher des top teams. Mais c'est aussi la densité des teams privés. Euh, et tu vois, je suis content. Pierre, euh, Pierre disait euh, c'était important de tenir les 24 heures moto pour la continuité des teams. Et quand je vois effectivement que les teams euh, privés qui, qui ont du soutien, mais souvent euh, technique, qui se financent eux-mêmes, euh, des constructeurs, mais qui se financent par eux-mêmes, quand je vois la qualité de, de, de, de line des line-up des coureurs qu'ils arrivent à mettre, des pilotes qu'ils arrivent à mettre, euh, je, je, je pense que là, euh, objectivement, il y a une grosse dizaine de motos qui peuvent, euh, qui peuvent monter sur le podium sans aucun problème oui. et, et dans des circonstances, et au moins on sait qu'il peut tout se passer, qui peuvent pourquoi pas gagner. Bon. Donc euh, bah voilà, c'est bien. <rire> on a une belle densité dans le stock aussi, mmh, oui, vrai. 34 motos. On a décidé de, de mettre tout le monde euh, encore plus en pied d'égalité avec euh, monomanufacturier, euh, Dunlop. Donc, je pense que ça va, ça, va, ça va continuer à intensifier le niveau de la compétition dans cette catégorie qui est super important parce que ce sont les 100% euh, amateurs. Donc, euh, non, je pense qu'on va avoir. Euh, OK, 52 moteuses, ce n'est pas, pas la grille d'avant Covid de 2019, on était à 60, mais on va y revenir. Ouais, on va y revenir. Ouais. Il y a de la qualité, très clairement. François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, merci beaucoup. Et après ce que vous avez dit, j'ai envie de dire que là, c'est pour maintenant. Quoi donc Eh bien, la révélation du plateau de ces 24 heures moto 2022. 24 h moto, 45e édition, découvrons ensemble les engagés 2022, en commençant par la catégorie Formula 1 Numéro 1. Bien sûr, pour l'équipe lauréate des 24 Heures Moto 2021 et bien sûr championne du monde en titre, le Yoshimura Cert Motul avec la Suzuki, le Tati Team Beringer Racing sera avec la Kawasaki numéro 4, la présence aussi du team FCC TSR Honda France, un précédent vainqueur des 24 Heures Moto avec la Honda bien sûr. Il sera intéressant de voir l'évolution de performance de la Ducati Panigale entre 2021 et cette édition 2022, une Ducati engagée par le team allemand ERC Endurance Ducati. Parmi les teams favoris, clairement, le Yacht, autrement dit le team Yamaha officiel, team IWC avec la Yamaha numéro 7. Et puis, fidèle, parmi les fidèles, toujours capable du meilleur, le team Bolliger, Switzerland Land avec la Kawasaki numéro 8 sera au départ. IWC, la suite, avec hein, des ambitions accrues pour l'équipe française, Tecmas, Mersenne, GMC, nouvelle intitulée concurrent autour de la BMW numéro 9. Bien sûr, le WeBike SRC Kawasaki France Trickstar. On a là aussi dans l'équipe de Gilles Staffler beaucoup travaillé. Équipage remanié et notamment le retour de Randy de Punier au guidon de la Kawasaki numéro 11. Le Matsu Racing également parmi les piliers de la catégorie IWC. Avec la Yamaha numéro 14, le team GT Endurance également dans la cour des grands avec la Yamaha numéro 30, le BMW World Endurance Team, la BMW numéro 37. Parmi euh, tout ce que l'on peut dire en synthèse, c'est que l'équipe veut être la première à imposer une moto européenne au palmarès des 24 heures moto. Rappelons que le BMW World Endurance Team est quand même vice-champion du monde d'endurance en titre. Et puis il y a aussi, et bien sûr, le Motobox Kramer Racing avec la Yamaha numéro 65, L'équipe de Manfred Kramer qui compte déjà plus de deux décennies d'expérience en endurance moto. Il double aussi toujours avec les équipes Polonaise Sur Yamaha pour le Volkswagen Racing Team avec le numéro 77 et sur BMW pour le team LRP Poland avec le numéro 90. Parmi les équipes aussi capables réellement de coups d'éclat parce qu'ils ont l'expérience et la détermination pour. Il y a Moto1 avec la Yamaha numéro 96. Le team Kawasaki King Tire Full Gas Racing Team qui est également dans la cour des grands avec le numéro 116. Il sera très intéressant là aussi de voir l'évolution du niveau de performance de ces pneus chinois et pour compléter le tout dans la catégorie IWC, fidèle parmi les fidèles, là aussi capable d'excellents résultats, l'équipe VRD Eagle Experience avec la Yamaha, numéro célèbre maintenant, le numéro 333, voilà pour la catégorie Formule 1 IWC. Super stock à présent. Super qualité, nous allons le vérifier ensemble en super stock qu'il y a une Aprilia et on le doit au team d'Emmanuel Paris Le Mans de roue et la RSV4 numéro 15, numéro 16, c'est un team nouveau venu, Ferreur fer Prier Racing Team avec une Yamaha, ils sont également super vélo, super déterminés, les membres des sapeurs-pompiers autour de la Yamaha numéro 18 bien sûr, le team 18, sapeurs-pompiers CMS Motorstore, euh, il y a Motorsport Endurance, la Yamaha numéro 20, le Team 202 avec l'Ayama numéro 22. C'est l'équipe de la police nationale. Univers Racing Motorsport également dans la course avec la Kawasaki numéro 23. C'est un numéro fétiche. 24 pour le BMRT 3D Max S. Nevers et naturellement la Kawasaki numéro 24. Rappelons-le, ce team-là est lauréat de la coupe FIM Superstock 2021. Donc, il y a quelque part un titre à défendre. TRT 27 Bazar 2, la bécane pour la formation euh, normande avec la Suzuki numéro 27. C'est bon également de savoir qu'ils seront justement au rendez-vous. Il aime pour le team 33 Louis April Moto avec la Kawasaki numéro 33. JM Racing Action Bike avec la Suzuki numéro 34, TM c'est 35 PMO. Va également euh, tenter tout ce qu'il est possible de tenter pour brillamment avec la Yamaha numéro 35, 3 Art Best of Bike est également là et tant mieux avec la Yamaha numéro 36. Superstock, la suite avec euh, la Honda du team RAC 41 Burner, c'est le team Honda à suivre dans cette catégorie Superstock, mais il n'est pas le seul, on va le vérifier dans un instant. Il y a bien sûr le No Limits Motor Team, la formation transalpine numéro 44, objectif victoire au Mans et en même temps championnat du monde pour les Italiens, ça ne fait aucun doute. On a toujours un coup de cœur également pour le team Manao Compétition Ligue contre le cancer avec la Suzuki numéro 53. Ils sont les vainqueurs sortants des 24 heures moto, un team qui a déjà un demi-siècle d'expérience et oui, c'est bien sûr National Moto avec la Honda numéro 55. Et parmi les teams capables de coups d'éclat, en plus, il y a des racines sartoises autour de OG Motorsport By Sarrazin. Et là, il y a ma numéro 66. Honda est là aussi dans cette catégorie avec Atlantic Racing Team et la numéro 70. En super stock, bien sûr, le Junior Team LMS Suzuki. Ça veut tout dire, hein, Junior Team, par rapport évidemment à la présence de Suzuki au plus haut niveau de, de l'endurance, avec donc la numéro 72, 74 pour le Team Senior Motorsport Team Mont Blanc, 78, c'est un nouveau venu. Bienvenue donc à PL Performance Flambo avec la Yama, numéro 78, 83 pour le numéro de la Yama, qui est engagé par JLD City Bike, la Vendée dans la course avec le Team Racing 85, une Kawasaki, Pit lane Endurance aussi, fidèle parmi les fidèles, et la Yama numéro 86, Pit lane Endurance JP3. On a également Energy Endurance avec la Kawasaki numéro 91, le team LH Racing, la Yama numéro 94. Parmi les nouveaux venus, AD2S 97 engage une Kawasaki qui aura donc le numéro 97. Parmi les teams transalpins, également capable de gagner à la régulière 24h moto en super stock, il y a Avio Bike et là, il y a ma numéro 101 parmi les Fidel Slider Endurance, bien sûr, la Yamaha numéro 119. Falcon Racing avec la Yamaha numéro 121 aura très clairement une belle carte à jouer. Le Cam Racing Team nouveau venu également donc bienvenue chez la Suzuki numéro 135. Les Bretons dans la course avec le Team Players, la Kawasaki numéro 156. Le Werk Motors Events également dans la course, tant mieux avec la Suzuki numéro 212, une équipe qui a également précédemment gagné la catégorie Superstock aux 24 Heures Moto. Et pour compléter le tout, le Voschic Racing Team est également présent en Superstock. On a la 77 en IWC, on a la 777 dans la catégorie Superstock. Ça reste bien sûr une Yamaha. Enfin, pour compléter le tout, la catégorie expérimentale, une moto. Et je vous dirais que là aussi, c'est un coup de cœur. Permanent Maintenant, chaque année 24 heures moto, le public attend la métisse et elle sera là, la métisse numéro 45 avec cette équipe qui est aussi une équipe sartoise. Synthèse 52 motos attendues au départ de l'édition 2022 des 24 heures moto, 17 en IWC, 34 en superstock et une moto en catégorie expérimentale. On a relevé 10 nationalités de concurrents, 10 nationalités différentes au niveau de ces concurrents et donc 5 team débutant. Tout de suite, la parole aux équipes, en commençant par les vainqueurs sortants, le Yoshimura, certes, motule. Retrouvons Damien Saunier. Bonjour Damien Saunier. Bonjour. Bon, après une année 2021 remarquable, j'ai même envie de parler de grand Chelem finalement, quand on est avec vous pour évoquer 2021. Quelles ambitions pour 2022 bah, 2021, euh, moment magique, euh, le moment, le bol, le titre. Ouais. Et pour 2022 euh... Ce serait, ce serait aussi de dire la même chose. <rire> non, mais effectivement, bah, d'aller chercher un, une, troisième, une troisième couronne en hein, 2020, 2021. On essaiera de faire les choses au mieux dans les meilleures conditions, sérieusement, pour, pour 2022. On a commencé les essais, tout s'est bien passé, un super feeling sur la moto. Euh, tout, a, dirais, tout a évolué tranquillement durant l'hiver. Donc euh, non, on, on s'organise pour 2022, pour cette nouvelle année. Alors justement, avec euh, des innovations du côté du CERT Alors la moto, clairement, n'a pas. Évoluer, il n'y a pas de une... ouais. nouvelle moto Par contre, il y a des nouvelles choses sur la moto, plein d'évolutions. Plein je dirais que les, nos amis japonais euh, travaillent tout le temps. Nous aussi, à l'atelier, ça travaille euh, constamment. Euh, ouais, plein de petits, petites choses qui ont évolué. que Ça peut être euh, sur du châssis, sur de, sur de l'électronique, sur la stratégie moteur. Voilà, donc euh, je pense que la moto sera un peu mieux que l'an passé. Mmh. Déjà plutôt bien, ça ouais. va encore un peu mieux. Damien Sonny, on vient de découvrir les forces en présence. Quelles sont pour vous les... Les adversaires à surveiller de près, adversaires que vous avez pu parfois écoeurer en 2021 oh, Écoeuré, waouh <rire> <rire> Il y aura, y aura les mêmes motos clairement, il mmh. y a toujours euh, la Yamaha, la, la FCC, la Honda, la Kawa, une nouvelle Kawa. Gilles, on, on le connaît euh, fin préparateur également, je pense qu'il aura une bonne moto, la Ducati, puis il y a toutes les motos après... Euh, euh, la Vitaïs, euh, des motos qu'on classerait non pas dans les motos officielles, mais des motos où il faut être, euh, faut être vigilant. Euh, je pense qu'il y a une dizaine de motos qui sont capables de faire, euh, ouais, de, faire de belles choses. Donc euh, restons prudents, vigilants, et même si ça a gagné l'an passé, c'est pas acquis. Euh, hier on avait du monde à l'atelier, on parlait de ça, je dis même dans la victoire, il faut savoir se remettre en question et faire, mmh. évoluer, et faire évoluer les choses. Donc euh, on reste très prudent, très vigilant et à l'affût des autres. Très bien, merci Damien Saunier. Et c'est vrai qu'une équipe qui avait été particulièrement menaçante vis-à-vis -vis de vous l'année dernière, c'est bien sûr le yacht qui a forcément dû tirer quelque part des enseignements de ses abandons de 2021 pour revenir plus fort en 2022. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Nicolo Canepa, pilote du yacht. Bonjour Nicolas Canepa, c'est vrai l'édition 2021 des 24 Heures Moto avait forcément été décevante pour vous avec euh, l'abandon de la Yamaha du Yacht, C'est quoi, c'est euh, la dure de l'endurance Hello everyone. Yes, the 2021 edition has been really hard for us unfortunately, but uh, we know this is uh, endurance. Uh, we, we know that the 24 hours is tougher for the team for the bike for the for the riders for everyone. So Uh, unfortunately, it ended up uh, in in a bad way, like we didn't wanted, and we know that uh, we had the pace to fight for the victory. But, uh, you know, we are fully loaded, battery charged for for this new season. Nicolo Yama reste toujours un, un prétendant. Quelles ambitions pour cette 45e édition et quelles évolutions aussi pour renouer avec la victoire? Yeah, for this uh, 45 edition, uh, for sure, we the, the target is all the time the same. So, is to win the to win the race. Uh, we know that we have a very strong package because um, uh, the riders, uh, the the team, and the, and the bike are really, really strong. So uh, we we believe that uh, we we can really do a good race weekend. We we have to have more luck than last year, but I think we can do good. The the team worked really hard during the winter to give us some good some good, uh, some good uh, improvements and uh, to work on the reliability of the bike. So we believe that uh, it's gonna be it's gonna be a good weekend for us. Niccolò Canepa, qu'est-ce que représente les 24 heures Moto pour vous? Le Mans 24 Hours for uh, me is one of the best races in the world. It's for sure one of the most important in the championship. So it's it's great. I remember when when I finished in the first place a few years back, and it's been an emotion that I never never forget. So I really I really love the atmosphere. I love the love the trophy as well. That is amazing. I love the track and everything. The atmosphere that is there is in Le Mans is something incredible. So je suis vraiment à manger, voir le podium. Merci Nicolas Canepa et rendez-vous bien sûr le mois prochain avec la Yamaha du Yacht. Alors, ses équipes, ces machines, ces pilotes, le public, la compétition. Il y a un homme, justement un compétiteur, qui va pouvoir découvrir et s'imprégner de l'ambiance unique des 24 heures moto. C'est le starter officiel de la 45e édition. Mais qui est-il Eh bien, faisons connaissance tout de suite. Quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe de natation, Camille Lacour sera le starter officiel de cette 45e édition des 24 h Moto. Bonjour Camille Lacour. Bonjour. En tout cas, on est super ravis de vous accueillir. J'ai envie de dire... Et elle est facile, c'est la bienvenue dans le grand bain de, de l'endurance. Être le, le starter officiel des 24 heures Moto, c'est quoi pour vous C'est une, une fierté C'est une fierté, c'est un honneur, voilà, c'est euh, une épreuve mythique. Euh, je suis moi-même motard, donc j'adore euh, tout ce qui est euh, Grand Prix de moto. Donc euh, je suis impatient de vivre ça et, euh, et de voir cette course. Ouais, vous l'avez un peu dit, mais je pose la question quand même. C'est quoi votre euh, rapport à la moto Vous êtes euh, pratiquant Alors euh, je roule en moto tous les jours, donc euh, voilà, j'ai euh, ma petite Suzuki dans le... Euh, dans le garage, et c'est vrai qu'à Paris c'est quelque chose de, de plutôt sympa, c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de faire euh, beaucoup de circuits, mais, euh, mais en tout cas je suis fan, j'adore regarder euh, tous les grands prix euh, dès que j'en ai l'occasion. Alors vous savez Camille Lacour, l'endurance c'est un sport d'équipe, et vous d'ailleurs euh, aussi vous avez connu cela, avec les courses-relais, ça veut dire quoi que à la fin les victoires n'en sont que plus belles Elles sont de toute façon plus belles quand elles sont en équipe, quand c'est... Euh Individuel, c'est une joie aimant, immense mais qu'on garde pour soi et en équipe on la partage donc elle est évidemment multipliée euh, j'imagine qu'après 24 heures ça doit être quelque chose de très fort oui. nous l'avons euh, souligné au début de cette présentation Camille Lacour mais l'édition 2022 des 24 heures moto est marquée par le retour du public et euh, j'imagine que cette ambiance, ce contact avec euh, le public vous avez hâte vous aussi de, de vivre cela ah ben enfin, on oui. en a tout ça. Je pense que dès qu'on aime les grands événements sportifs comme ça, on a envie d'être proche, d'avoir cette interaction avec, avec les sportifs. Donc ben, j'ai hâte de vivre ça avec le public et avec les motards. Merci Camille Lacour, merci d'avoir accepté d'être le starter officiel de ces 24 heures moto 2022. Gagner la 24 heures moto, lui il l'a fait, il est vainqueur sortant, il est aussi double champion du monde. Greg Black part à fond avec, j'en suis sûr, un objectif qui peut être résumé en un mot victoire. C'est ce que l'on va vérifier tout de suite avec Greg Black. Bonjour Greg Black. Bonjour. Vous avez vécu euh, une saison 2021 en tout point remarquable, victoire en 24 heures moto, deuxième titre de champion du monde d'endurance. Qu'est-ce que cela représente dans euh, la carrière d'un pilote eh bien, Beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a eu une année incroyable en 2021 avec la victoire sur la course principale des 24 heures du Mans et euh, au bol d'or. On est vraiment satisfait de cette saison. C'est difficile euh, de faire mieux. Et euh, Pour moi, c'est l'aboutissement de... de mes objectifs que j'ai voulu atteindre sur toutes deux années consécutives. Ouais. On a souvenir en 2021 d'une moto hyper performante, hyper sobre aussi avec euh, des intervalles entre deux euh, passages par les stands pour euh, le ravitaillement plus important que, que la concurrence. On se disait on ne pourra jamais faire mieux que cette Suzuki 2021 et pourtant il y a des euh, évolutions 2022 et, et si vous lesquelles Oui bien sûr on a quelques évolutions, on peut toujours faire mieux, euh, on a encore du travail à faire pour être encore plus performant. On sait que la concurrence est bien présente et ils travaillent énormément pour pour réussir. Donc nous, de notre côté, on travaille, on améliore quelques petits points techniques. Maintenant, l'équipe reste la même, donc je pense que ce sera notre point fort. Alors justement, vos adversaires principaux sont lesquels Comme d'habitude, toutes les équipes officielles, on dira que la moto du Yart est, est très rapide. Euh, également celle de chez TSR qui qui fonctionne très bien et avec les mêmes thématiques que nous. Et il ne faut surtout pas oublier la BMW qui est vraiment présente. On a vu qu'elle a gagné la dernière course à Most. Mmh. Donc c'est une moto qui va être très performante, sans oublier la Kawasaki qui est toujours là aussi. Pour vous, Greg Black, la magie des 24 heures moto, elle repose sur quoi bah, Je pense que ce qui nous a manqué depuis deux ans, c'est un petit peu les spectateurs. Donc ouais. c'est vrai que l'ambiance ici aux 24 heures du Mans, elle est toujours incroyable et euh, c'est une course mythique qui est connue euh, dans le monde entier donc c'est pour ça que c'est vraiment une course importante. Merci Greg Black. On Merci. se retrouve bien sûr le, le mois prochain. Place à présent à la catégorie Superstock en commençant évidemment par les vainqueurs sortants National Moto. Cette équipe en 2021 fêtait ses 50 ans. Retrouvons tout de suite Stéphane Nadage. Bonjour Stéphane Adage. Bonjour Bruno. L'an passé, National Moto a marqué les esprits avec bien sûr la victoire en Superstock, mais surtout la quatrième place au classement général. Faire aussi bien cette année, c'est l'objectif C'est l'objectif, tout à fait. On va essayer de performer. Maintenant, on sait qu'une course de 24 heures reste une course extrêmement difficile, qu'il faut énormément de facteurs pour pouvoir réussir et on, a, on va bien sûr essayer de les réunir. Stéphane, est-ce qu'il existe toujours un lien entre ce que j'appellerais le, le résultat sportif euh, et le résultat commercial En d'autres termes, est-ce qu'une victoire, et notamment euh, aux 24 heures Moto, ça permet ou de fidéliser une clientèle, voire même conquérir de nouveaux clients Oui, tout à fait, c'est ce qui nous permet quand même de continuer. Euh, la concession est, est, est quand même un élément extrêmement important dans, dans l'intégration du team. Euh, et euh, la victoire d'année de dernière, d'ailleurs, nous a euh, fait euh, découvrir de nouveaux clients qui sont venus nous féliciter en concession. Ouais. Donc ça a eu vraiment un impact pour lesquels on n'aurait pas forcément euh, euh, pensé que euh, le sport, la passion euh, pour le commerce mm -hmm. euh, n pas bon, euh, ne fait pas toujours bon ménage. Mais en tout état de cause, ça nous a vraiment aidé. Et même des clients euh, scooteristes, des clients ouais. qui utilisent un deux-roues pour aller au travail, euh, surtout dans nos zones géographiques. Stéphane, on sent que les superstocks parviennent à titiller hein, finalement les équipes en EWC. Euh, comment est-ce qu'on euh, parvient à, à réaliser cette performance C'est la régularité qui payera. Hein. Ouais. C'est clair que euh, euh, les superstocks euh, n'ont pas les démontages rapides ni la performance des motos EWC. Par contre, la régularité permet aujourd'hui, euh, avec euh, une, euh, une régularité en gardant contact avec, euh, avec les motos d'usine, nous permet euh, de, de, de pouvoir progresser. Merci beaucoup Stéphane Adage. Et donc c'est vrai, l'année dernière, au Mans Superstock, la course avait été marquée par euh, l'intensité de la bagarre entre vous, National Moto, et euh, le team BMRT 3D Max s Romain Manger en est le team manager, et c'est lui que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Romain Manger. Bonjour. L'année dernière, la bataille du Mans que vous aviez livrée, vous, BMRT 3D Max s 9 avec National Moto, ça a laissé franchement d'excellents souvenirs. Vos ambitions pour cette année Alors, On a fait une belle bataille en terminant deuxième. Il y avait une petite frustration quand même parce qu'on a fait une grosse, grosse remontée euh, ouais. sur la deuxième partie de la course. Donc, euh, on n'a jamais gagné les 24 heures du Mans. Donc, euh, l'objectif, ce serait de, de gagner les 24 heures du Mans et entamer le championnat par une victoire. Je pense que. Ça pourrait ouais. pas être mieux. Il ouais, pourrait traîner notamment votre titre dans euh, la coupe FIM Superstock. Comment est-ce qu'on fait euh, finalement la différence sur une course aussi éprouvante que les 24 heures moto Après, les 24 heures moto, vu que c'est la première course de la saison, il euh, n'y a, a pas lieu d'assurer euh, en vue du championnat. Donc euh, Les pilotes, ils prennent leur temps, ils, mmh. ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça fait des nombreuses courses de 24 heures qu'ils font. Donc, euh, c'est pas se précipiter et, et généralement, quand le, le petit matin arrive, euh, on peut commencer à, à envisager la fin de course sereinement. Ouais. Peut-on dire, Romain Manger, que chez BMRT 3D Max s 9 on construit les victoires sur la fidélité, notamment envers les pilotes Oui, c'est ça, ça fait de nombreuses années qu'on a, qu a les mêmes pilotes. Ils sont bien chez nous, euh, et le proverbe dit on ne change pas une équipe qui gagne. <rire> donc, euh, donc logiquement, ça va partir sur la même base pour cette année. Il y a d'autres équipes qui veulent gagner. Quel regard portez-vous sur le plateau Superstock 2022 il euh, y a tous les favoris de l'an dernier avec qui on s'est bien bataillé, que ce soit National Moto, Les Pompiers, euh, Louis de Moto, euh, la 44 euh, mmh. qui sont aussi toujours là depuis des années. Les et limites. également des, euh, des teams qui redescendent en super stock, je pense notamment à la 3Art qui ont un équipage très très solide. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne dizaine de teams euh, à surveiller de près. Voilà, et parmi ces teams, il y a bien sûr le BMRT 3D MaxS Nevers avec vous, Romain Manger. Merci. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette présentation des 24 heures moto 2022. Un événement exceptionnel, une grande fête de la moto avec le retour du public. Toutes les infos pratiques, programmes, billetteries sont sur leman.org. Déjà impatient avec Camille Lacour qui sera le starter officiel de cette 45e édition de vous retrouver pour un week-end qui sera exceptionnel les 16 et 17 avril.